Bienvenue sur la chaîne BB Tuto. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une bannière dans votre channel YouTube. Alors c'est très facile, très simple. N'hésitez pas à liker, de commenter et de s'abonner. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. On retourne après la pause. Pour commencer, tu dois accéder à Google Chrome et taper m YouTube Studio. Clique sur YouTube Studio. Cliquez en bas. Clique ici. Clique sur Importer. C'est très facile. Très simple. Choisissez votre bannière. Clique sur OK. Clique sur Publier. Maintenant, allez sur YouTube. Votre profil, votre chaîne. Ok, ça va. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Like, commenter, partager.